Gut morgen. Alle idanet t'trog aujourd'hui le Lonishmat avram Mordechai ben Isaac befen David ben Fortunozal fitna. Rishar odmen Fortunozal fitna et voramat ester. Si vous souhaitez aussi d'idne prochaine étude de Mishnah contacter le Sakimnet éternel. Nous etions que votre père Ad shayya su pshara ben Mechen baal mechen isha baal Une Mishnah, on va déjà traduire le cas, et après on expliquera, on va se retrouver dans une situation en fait où il y en a trois personnes, chacun a la priorité sur l'un et pas sur l'autre. Ouais, ça peut m'arriver. je crois que quand, quand j'ai appris le code de la route, je crois qu'il y a une situation comme ça, où on a trois routes qui arrivent à un même carrefour, et en fait euh, chacun il doit laisser la voiture de droite passer, mais pas celle de gauche, et donc... Euh, moi, je laisse l'autre, mais l'autre, c'est déjà, il doit laisser l'autre, mais l'autre, il doit laisser à moi. Et donc, se retrouve, on reste tous bloqués sans avancer. C'est ce qui va se passer exactement. Que quoi Mishayana Suish avait un homme qui était marié à deux femmes, Umar et Tzadehu, il a vendu un champ. Le journal et la première femme qu'il a mariée a écrit à l'acheteur, Dino Dvarim je n'aurai avec toi ni dîme ni dvarim. Je n'aurai aucune réclamation sur, sur ton achat. Ton achat, tu l'achètes. Je rentrerai jamais en ligne de compte pour te le retirer, pour te poser un quelconque problème. D'accord Elle se décharge. Elle le décharge plutôt de toute, de toute dette envers lui, de tout, tout devoir envers elle. Et après, bien évidemment, le mari décède. Et donc, la Mishnah me dit Ashniam. On va expliquer. Vous inquiétez pas. D'accord d'abord, je traduis le mot la deuxième va retirer, va saisir le bien de l'acheteur. Mais si déjà c'est arrivé dans les mains de l'acheteur de la deuxième, alors la première va déjà repartir voir la première en lui disant si déjà on a un bien qui est arrivé, c'est pour moi. Et quand le bien il est arrivé maintenant dans les mains de la première femme, alors va l'acheteur il revient prendre de la première. Et on recommence la ronde. Khalil, ça vient de... Chalila, ça vient de... du mot machol, faire une ronde. C'est que ça tourne, ça passe de l'un à l'autre, ça revient, et ainsi de suite. Et Hachéasub, Chara Benem, jusqu'à qu'ils fassent un compromis entre eux, qu'on donne un... qu'on fasse un compromis, qu'on part... qu partage ça entre les trois, et puis c'est tout. On explique un peu mieux la situation. C'est pas compliqué. Vous avez compris, la... la situation... Après, on va la voir. Vous savez quoi Je finis toute la balle. chose. On dans la même situation aussi avec un... Khov, quelqu'un qui avait une dette et qui avait deux champs, qui avait deux dettes envers deux personnes, et qui avait deux champs et qui les a vendues, non qui voit ouais, qu'il y avait même ça change un. Euh, qui avait des dettes envers une seule personne, qui avait, mais qui avait deux champs et qui les a vendus, hein, le, le le créancier se dispense le deuxième et pas le premier, et donc on se retrouve dans cette même situation. Et encore même aussi, la trove et idem aussi avec une femme qui a elle une dette avec son mari, c'est plus de deux femmes avec. Une... De, deux femmes, mais c'est plutôt une femme qui doit récupérer une somme qui implique deux champs, et on a le même problème avec les champs. On va tout expliquer, maintenant on a fini avec les mots, on comprend un petit peu ce qui se passe. Le principe, c'est le même dans les, de, de les, trois, dans les trois formes. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui doit de l'argent, et lorsqu'il doit de l'argent, on a un droit de saisie sur ses biens. Lorsque les biens ont été vendus, on va voir les acheteurs. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le... Et maintenant, entre les acheteurs, il y en a un des deux qui est prioritaire sur l'autre. Mais celui qui est prioritaire, il a renoncé à son droit de priorité. Il a renoncé à son droit de saisir. Et après, donc, on se retrouve comme dans le deuxième vient, il réclame. Et lorsqu'il réclame, si déjà c'est arrivé dans ses mains, le premier récupère. Mais lorsque le premier récupère, eh c'est l'acheteur qui va récupérer de lui, et ainsi de suite. Alors on explique encore mieux. Il y a, on parle qu'il y avait, par exemple, on va prendre le premier cas Mishnah, bien sûr, qu'il y avait un homme qui avait deux femmes. Et il avait donc Yaakov, il s'est marié avec Rachel et avec Léa. Maintenant, Rachel, il s'est marié un an avant Léa. Donc, en théorie, Yaakov, maintenant, Yaakov, il s'est engagé à payer 100 000 à Rachel en cas de décès, et 100 000 à Léa en cas de décès. Donc, en fait, Yaakov, s'il meurt, il doit payer 200 000. 100 000 à l'une, 100 000 à l'autre. Maintenant, Yaakov, il n'a plus de biens, il lui reste juste un bien de 100 000, qui coûte 100 000. Ce bien de 100 000, il, de, il le vend à Abraham, un étranger. D'accord Maintenant, Abraham, l'étranger, lui, il voulait pas acheter ce champ parce qu'il s'est dit, eh, je vais l'acheter, mais le jour où Jacob meurt, il va devoir donner le bien, parce que le bien, il est hypothéqué déjà pour les femmes, pour les dettes des femmes, il est mis en, garant, en garantie, pour les que pour les, pour les, pour les tout vote des femmes, donc du coup, il ne veut pas l'acheter. Jacob, il va voir sa femme, il lui demande, il la supplie, il va voir Rachel, il lui demande de renoncer à son droit de saisir sur le bien. Imaginez que c'est un ancien millionnaire qui a complètement coulé de tous ses biens, il ne lui reste que ce petit champ de 100 000, il a besoin d'avoir du liquide pour pouvoir se refaire, et il va, et la femme, elle, la femme elle, elle, elle va sur son arrière, ses arrières, maintenant lui lui dit non non mais comme ça je vais me refaire, renonce, et la femme cède et signe le papier, on va expliquer, on va porter une pression très importante sur le papier, mais plus tard, je, je vais pas alourdir et changer de sujet, donc elle renonce finalement, elle renonce à son droit, maintenant, pour je sais pas pourquoi, ils ne sont pas partis de demander la vie à Léa. Ils sont juste contentés de Rachel, de lui demander. Et Rachel, elle a renoncé à son droit. Maintenant, Rachel, c'est la femme prioritaire, attention. Bien évidemment, Yaakov conclut la transition, parce que sa femme Rachel accepte de signer. Yaakov vend le champ. Alors, Rachel s'est déchargé du droit. Yaakov, la nuit d'après, il est mort. Maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, il y a Léa qui revient à la charge et qui dit. Moi, je n'ai pas renoncé à mon droit. Donc, ton champ, cher Abraham, tu me le rends. Parce que j'ai un droit de saisie. Il était hypothéqué pour Maktouba. Yaakov, il est parti sans laisser de bien. Je récupère mon bien. Elle le prend. Rachel, elle voit ça elle dit, et dit Moi, je n'ai jamais renoncé à Maktouba. J'ai juste renoncé et que je ne réclamerai rien de Réhouven, de Abraham. En l'occurrence, je ne réclame rien de Abraham. C'est toi qui fais le sale boulot. « Léa, tu as récupéré le champ, mais moi je suis prioritaire sur toi, donne-moi le champ. » revient Abraham à la charge et lui dit « Mais attends, attends, attends, euh, Rachel, si tu as un champ dans les biens, dans les mains, tu as signé que lorsque tu as le champ dans les biens, tu le remets chez moi, puisque toi tu ne le prends pas. » Abraham le reprend. Léa revient à la charge, elle dit « Mais dans ce cas-là, si un champ, vous me le devez, c'est moi qui dois le prendre. Moi je n'ai pas de rapport, moi je n'ai jamais signé une décharge. » je ne t'ai jamais déchargé de toute réclamation. Rends-le-moi. Après elle revient voir Léa et lui dit, ben, tu sais quoi, si déjà le bien il est arrivé, je ne réclame rien de Abraham, mais je réclame de toi Léa. Elle le récupère. Et on tourne en rond jusqu'à ce que, finalement on dit, ben tu sais quoi, on va faire un, une, un partage, une pchara, un compromis. Parce que là, ça arrive, il y a des, il y a des situations, dans bon, la route, dans plein de domaines, où il y a des situations bloquées, où on tourne en rond. On ne sait pas à qui donner la priorité, donc dans ce cas-là, il faut trouver des solutions, Annexe, on vient par l'extérieur et on partage ça. Selon le cas, d'accord, il y a une question connue sur les lechot-brachot de priorité, qu'on en avait parlé à l'époque, dans 5 minutes éternelles, qu'il y, y a des situations comme ça, d'accord, je vous ai dit, comme dans le code de la route, il me semble qu'il y a une situation comme ça, où il y a trois routes qui arrivent, en signe comme une Mercedes, quoi, de, de signes. trois trucs qui arrivent, chacune est de la priorité à droite, donc Rouven, est, Shimon, Shimon il directeur, dirait -en -en, mais vient de droite. Et l'autre, il dit « Mais attends, lui, il a ma droite, donc je lui laisse. » Et on se retrouve tous bloqués comme ça, sans pouvoir avancer. D'accord Ça arrive. Et donc, on revient maintenant sur notre Mishnah, c'est ce qui s'est passé. D'accord Vous avez compris le principe Même chose qui peut se produire encore avec un Baal Khov. C'est quoi le cas avec le Baal Je change les noms du partenariat parce que ça m'embrouillait dans la... J'essaie déjà de tourner le cours, je me suis un peu embrouillé à cause des noms. Je change les noms, je vais ça de manière plus simple. Yaakov. Il doit de l'argent à Abraham, il lui doit 100 000, il a deux champs qui coûtent chacun 50 000. Il vend un premier champ à Réouven, un deuxième champ à Shimon, dans l'ordre. Ça signifie que si on n'a réclamé que 50 000, on récupère d'abord de Shimon avant Réouven. Ce qui se passe maintenant, c'est que Yaakov, vend le, quand il vend le premier champ à Réouven, Abraham signe une décharge à mais qui ne lui réclamera jamais rien, d'accord Et il lui réclamera jamais rien, et il ne lui réclamera jamais rien, mais il ne renonce pas à sa dette. Donc en fait, maintenant on se retrouve avec, avec la, même, la même situation que quoi que, euh, que, que ça se passe comme ça. Donc maintenant, après, euh, Yaakov, y il ne peut, peut pas payer sa dette, et Reuven maintenant... Il veut récupérer. Ré ré ré ré excuse moi il a signé une décharge à Shimon, le deuxième, pas le premier. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais en tout cas, il a signé la décharge au deuxième à Shimon, pas à Reuven. Même situation, donc du coup, Yaakov, maintenant, va vouloir récupérer un bien, et il va vouloir récupérer son argent, on lui doit 100 000. Il y a deux champs qui coûtent 50 000. Un, il s'est déchargé, il ne peut pas le prendre, mais l'autre, il veut le prendre. Il va, il va voir, il ne peut pas prendre le champ de Shimon, qui était le deuxième, il prend le champ de, il y a de Yaakov, de Reuven, le premier. Mais si déjà il a pris le champ de Reuven, Reuven va voir Shimon et lui dit « Ah, deux minutes, deux minutes, s'il prend que 50 000, euh, il prend les tiens, il ne prend pas les miens, Là, il ne peut pas prendre de chez toi, mais moi j'ai pas de rapport avec toi, malgré tout, moi, les biens de Yaakov, ils sont engagés pour que, moi je ne perde pas, je dois perdre en deuxième position, pas en première position, donc je te récupérer les 50 000, si jamais il a récupéré les 50 000, Yaakov va venir le récupérer, parce que lui, il peut le récupérer de chez lui maintenant, et l'autre, ainsi de suite, comme ça, en tournant, d'accord, c'est le même principe, et la même chose aussi avec la femme, Isha, bah, la Trove, on parle encore de nouveau de la même situation, avec cette fois-ci une femme qui a son mari qui doit lui payer 100 000, donc tout va, il avait deux chances, 50 000, il vend un, puis il vend l'autre, et elle décharge, le elle décharge le deuxième, donc elle va récupérer du premier, parce que de toute façon elle a le droit de récupérer du premier, mais lorsqu'elle récupère du premier, alors le deuxième le reprend, et ainsi de suite, et euh, comme ça on se retourne de nouveau en train de tourner en rond, d'accord et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de